Le volet transsectoriel du programme Europe Créative inclut un soutien dédié aux médias d'information dans le cadre des actions NEWS. Ces actions NEWS s'adressent à des acteurs diversifiés des médias d'information pour soutenir leur mise en coopération européenne, leur transformation, leur résilience et le développement de leurs compétences professionnelles afin de préserver une information pluraliste, diversifiée, fiable, de qualité et le débat démocratique en Europe. Les actions News reposent sur trois appels à propositions annuels. L'appel Media Literacy est dédié aux organisations expertes de l'éducation aux médias. Il soutient des actions innovantes transnationales afin de développer l'esprit critique des citoyennes et des citoyens européens, quel que soit leur âge, et lutter contre la désinformation. L'appel « Defending Media Freedom and Pluralism and Rapid Response Mechanism » soutient la mise en réseau des organes régulateurs indépendants des médias pour surveiller, alerter et répondre rapidement aux actes de violation de la liberté de la presse en Europe. L'appel « Journalism Partnerships » soutient la transformation des modèles commerciaux d'acteurs européens diversifiés des médias d'information et des projets journalistiques collaboratifs innovants. Chaque appel est un levier qui vous permet, avec d'autres partenaires d'autres pays, d'expérimenter, tester et affiner de nouvelles approches innovantes au niveau européen. Plus de 35 pays sont parties prenantes de ces actions News. Les critères d'éligibilité, de nature d'activité et de financement sont spécifiques pour chaque appel.